le aussi l'honneur sélectif de mais nous nous voilà jugé quel jour ou le loutre dans le culot. a plainte avocat de la Alors que l'on pitié pour nous, pendant des années dans tous les débats. Il peut évoquer quoi, mais il suffit que qu'elle n'a pas correct. Non, non, non, non, non, non, non, non, il faut que non, mais aussi, au Sénégal, depuis quand, 20 200 millions. Il fait des ont saga, portent plainte, arrangé. Il y choses à savoir, c'est contre-productif sur le plan politique. Font, depuis le début, ils font la promotion de Sonko, et ils s'acharnent. Il y a des un qui mal ficelé, de de c'est promontoire d'un régime vraiment aux abois je pense que moi je pense que nous pourrions saluer vraiment le verdict même si nous ne peux pas verdict parce que le verdict tant que ou les voies de recours mais je pense que je <inaudible moisturizer> <transportedmadredcame> ce qu'on dirait actuellement comme euh, décision de justice moi, je pense que nous saluer l'apaisement même si moi je trouve que 200 millions c'est excessif pour une simple déformation vous faites que ce soit polluez-vous le son de ces droits civiques Moi je dis que c'est un verdict d'apaisement mais il y a un même qui à cracher du feu et à mettre de l'huile sur le feu c'est pas responsable même si je pense que le Sénégal est Sénégal, il Il a parce que tu es un proche du Président. un de porte Au lieu de raser le mur, de le mur. Il y a un porte du je pense que la stratégie faire perdurer le procès, épée de damoclès sur la tête de son